parce que dans cette bobine Alors ici, on va nettoyer un peu. On va verser donc cette crème. Je vais vous Directement. Voilà, Camille ménage ah, oui. ici. Donc, je vais nettoyer. Merci. Ah merci, c'est bien. Autres... <rire> voilà. c'est ouais, vais mettre C'est grave comme ça. Parfait. Voilà, on va prendre une casserole et oui. on, va, on va poursuivre la cuisson en anglaise. Les gâteaux derrière, jette un petit coup d'œil, il n'y a pas de soucis, bon, ça bien. va. Voilà, on va mettre ça dans la casserole. Okay. Chef, vous me dites le gâteau hein, quand tu les cuis. Hein. Vous me dites hein, quand tu les cuis. Ça va Ça va être bon. Vous voyez, voilà, on remet la sur le feu. feu. Plus de difficultés. On remet sur le feu. Ah. Là, on travaille sur des plaques d'induction. De Et là, on va mélanger avec une spatule en faisant un 8 dans la casserole. Pour pas que ça colle au fond. pour pas que ça colle au fond. Et, Et jusqu'à temps qu'on voit les premières petites cloques d'ébullition, à peine. Yes. Ah, je je vous oui. laisse faire. On laisse faire Camille. Ouais, ouais. Ah, chef, vous contrôlez. Moi, j'ai le beau rôle, je vais fais parler. Je tiens à dire que quand j'ai participé au meilleur pâtissiers, j'avais une crème anglaise à faire dans ma préparation. Oui. Et j'ai eu du mal à la faire parce qu'en fait c'est très subtil. Parce qu'en fait c'est pas ce vous voyez mais il y a plein de bulles. Oui, oui. Faut il faut qu'il y ait une bulle et arrêter. Et moi oh, ah oui. je la voyais jamais. Oui, voilà. Alors c'est pour ça, vu, vu ce que vient d'expliquer Camille, qu'en général quand on fait une crème anglaise, on la cuit pas au fouet. Parce que si on mélange avec un fouet, on crée encore plus d'émulsion et de bulles d'air et on ne voit plus la cuisson. Et c'est pour ça qu'on qu mélange avec une spatule. Et en général, quand il n'y a plus de mousse sur la surface de, de la crème anglaise, ça veut dire que la crème anglaise est cuite, elle va s'apprêter à bouillir et c'est le, le point où il faut arrêter la cuisson. Ah, donc là, on attend la fameuse bulle qui arrive. Pardon. Voilà, elle arrive tout de suite. Ça va être. Ça va être Ah, bon. ouais, ah. ah ouais. Ça y est. Voilà. Donc là on l'a là, là Moi j'ai pour habitude d'arrêter la cuisson en mélangeant avec le fouet. Pendant oui. une minute on mélange comme ça. Et le fait de brasser et de fouetter ça arrête la cuisson. Ça de l'air Alors que si on, a, on laisse comme ça tout seul, il y a l'inertie de chaleur et ça continue à cuire. Voilà, je te Donc là on arrête la cuisson en battant le fouet. Quelque chose se reprend de la plaque, c'est ça ouais. Pendant ce temps-là, le gâteau a été cuit de bon. Voilà, Camille, on va pouvoir verser sur le chocolat si tu veux. Peux verser ça On peut verser ça sur le chocolat okay. Et après, on mélange ça avec euh, la marine oui. ou avec le, le fouet, fouet. Avec le fouet. anglaise et le chocolat, et c'est la chaleur de la crème anglaise qui va faire fondre le chocolat et qui va nous donner une préparation lisse. Voilà, donc pas besoin de, de... repasser le chocolat au four micro pour faire fondre. Voilà, donc il n'y a pas besoin de fouetter trop, mais juste mélanger pour le Toujours garder un geste régulier. Bon, ce gâteau, qu'est-ce qu'on en fait Alors là, soit vous le laissez 30 minutes tranquille et il va refroidir, oui. soit vous êtes pressé. Et vous le mettez euh, là, moi je vais le mettre au congélateur pour le refroidir. c'est coup de froid Allez, je voilà. vous ouvre la porte. Allez-y Voilà. Et ici. Souvenez-vous. Ouais, oh, ouais, Souvenez-vous, on avait laissé notre base qui était au, au congélateur pendant quelques instants. Donc notre croquant qui est prêt, qui a été refroidi il y a quelques minutes sans autre manipulation de la corporation de ce que vous avez vu tout à l'heure avec Tony. Quand, quand on mélange au fouet, oui. on ne va pas forcément bien au fond du récipient et il peut y avoir des traces de chocolat, mm -hmm. pour que ça ne soit pas très bien mélangé. Donc moi j'ai pour habitude de finir mes mélanges comme ça à la marise. Un petit peu, pour que ça soit bien mélangé. Je te laisse faire. Ah, je veux... ouais, ah. Mélange un petit peu. Je te laisse faire ce que je suis incapable de le faire dans le Le croquant est là juste en face, Camille travaille le chocolat avec la crème et pendant ce temps-là le gâteau est en train de refroidir dans le congélateur. Donc là en fait le congélateur qu'on a derrière nous, ça s'appelle une cellule de surgélation. D'accord. Et c'est quelque chose qui descend à moins 35 degrés. Ce qui fait qu'une feuille de biscuit comme on vient de mettre ou une préparation en 3-4 minutes, ça, ça descend très vite en température. D'où le bruit curieux qu'on entend chez ouais, le feu ça, ça de ça c'est descendu de la D'accord. Donc là ce qu'on va faire, on va prendre à peu près 20% de ce qu'on a dans le récipient, on va le verser ici, on va l'étaler assez régulièrement comme on a fait pour le croustillant, et en fait c'est la couche de crème qui va permettre de coller ensemble le croustillant okay. et le biscuit. Si on mettait le biscuit directement sur le croustillant, à la coupe du gâteau ça se décollerait. Je, je te laisse faire. Très bien. Alors 20% ouais, de ça Voilà. Il étale assez vite, parce que comme la base est froide, pour ne pas que ça fiche. Ah oui. On travaille donc effectivement aussi avec les températures, et on fait attention à tout. Le chef qui est vraiment attentif à tout. Et je me sens attentif également à si ce qui se passe c'est bien normal. Stéphane Glacier qui est meilleur ouvrier de France, Camille Cerf qui est avec nous, Miss France 2015. Au moment qu'on passe ensemble, ensuite je vous laisse profiter des allées et des différentes démonstrations qui se feront cet après-midi. Tout à l'heure à 17h, le grand show défilé, le show chocolat, défilé en robe de chocolat avec nos mannequins qui sont présents et nos danseurs également. Venez apprécier les pièces elles sont là-bas exposées du côté euh, droit de la scène que vous regardez en face. Et Camille, qui a donc étalé ensemble du chocolat. Ça va, chef, comme ça un comme ouais, 4. Parfait. Camille, vous avez le geste, hein Vous savez, en général, quand un chef ne dit rien, c'est que ça va. D'accord. Si ça va pas, en général, il se fait Mais ou... quand c'est bien, il dit c'est bien. Moi, j'essaye de le dire. <rire> Donc, vous avez des salariés, il faut savoir leur dire que c'est bien, mais euh, que c'est pas bien, mais surtout aussi... Les que c'est, quoi Absolument. Absolument. Bah, c'est un peu la réputation des chefs. ou Des anciens chefs où euh, on criait fort quand c'était pas bien, mais on disait pas quand c'était bien. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Il y a des fois où c'est bien, il faut le dire. Ouais, d'accord. Voilà, super. Alors, ensuite, ici, on peut la Ici, on a le biscuit, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. avec les noisettes en surface, on va le retourner. Regardez. Voilà. On va décoller le petit moule en silicone, là. Donc l'avantage de ces moule en silicone, c'est que ça vous fait un biscuit qui est très régulier. Voilà. On va... Pardon. on va glisser ici on va l'appuyer un petit peu et ensuite on va mettre le reste de crête ouais, on sont... va je ne sais pas, je le ferai à la fin alors voilà. regardez tout simplement on glisse le biscuit à l'intérieur voilà. avec la palette là on place le biscuit. Je vais te laisser faire. Quoi. On place pour ça ramène dedans. On voilà. peut faire bon. un peu avec mes doigts pas tout On a toujours peur de faire des bêtises, hein, oui. Kyabé il y avait un bon réflexe de, de chef quand elle est arrivée. La première chose qu'elle a faite sur scène, c'est laver les mains. Oui, c'est vrai. Bah après, je l'ai mis dans ma bouche quand même. oui, je, oui, Attention, je ne oui. Mais... ma touche plus rien avec. Oui. Voilà, on appuie encore un petit peu. On est bien d'accord, on travaille des aliments, donc l'hygiène avant tout, effectivement, avant de débuter. Bah, et oh, ensuite, donc l'excédent de crème qu'on avait tout à l'heure, on va tout verser dessus, et on va lisser le plus lisse et le plus régulier possible, et on va mettre à refroidir. D'accord, je vous laisse oui. faire. Oui, Camille, allez-y. On y va franco, là Ouais, de toute façon la, la recette est calculée, tout va dans le gâteau donc on n'a pas à se soucier s'il y a trop peu, ou pas assez, ou de trop. Depuis tout à l'heure, nos papilles sont, sont stimulées par l'ensemble du chocolat, des crèmes, du gâteau, ça sent très bon. Là où nous sommes, et tout à l'heure, vous pourrez vous-même déguster et vous faire une idée de ce qui a été préparé devant vos yeux par notre chef, par Camille, et vous nous en direz des nouvelles à sûr. Ça se passe comme ça à chaque fois, hein. à chaque fois de démonstration, on goûte avec les chefs, on peut même venir échanger avec eux, puisqu'ils sont là pour vous faire découvrir ce qu'ils préparent ici même sur le salon Choco et Co, pour vous faire partager aussi un bon moment parce qu'on est bien d'accord que la cuisine, c'est aussi pour partager des bons moments entre amis et avec la famille. Camille, qui termine l'étalage de la crème au chocolat. Elle maîtrise. Oui. T'es pas mal, hein Voilà. C'est ouais, pas c est... C est facile de dire ça quand tu fais rien, rien comme moi. Et c'est vraiment en fait. Le petit coup de patte de Stéphane. Pourquoi parfaitement lisse Stéphane Parce qu'en fait, dessus, là, la dernière couche, ça va être la... le décor. Donc si le gâteau n'est pas bien droit. D'accord, on va avoir un gâteau qui va être en bague. D'accord, qui va être bourdolé, c'est sympa. Voilà. Et ce qu'on fait, vous voyez, comme le crémeux est souple, on tapote comme ceci pour l'égaliser. Voilà, et ça se glisse tout seul. D'accord. Moi, je ne prendrais pas le risque de faire ça. Hein. Non, on peut faire ça. <rire> ouais, ouais, ça. Ah, <rire> <Ouais>. <rire> Pareil, on refroidit ensuite, ensuite la, la dernière couche. C'est une chantilly au chocolat au lait. Ah. Oh. la chantilly au chocolat au lait chef. Donc crème évidemment. Alors crème, on va essayer de pas la faire déborder cette fois-ci. Je te laisse ouvrir ça et verser les blancs. Et chocolat. Alors pareil, 70 on peut Alors là, un... c'est un chocolat au lait. Donc le chocolat au lait c'est toujours moins. Oui. Le maximum. Alors aujourd'hui, on fait des chocolats au lait jusqu'à 50 Moi personnellement, je trouve un peu trop élevé. Oui. Mais en général, le chocolat au lait, le pourcentage de cacao se situe entre euh, 34 et 40 34 30 40 30%, D'accord. Voilà. Au-dessus de 53 c'est un chocolat noir. C'est un chocolat noir. Entendu. Donc il peut y avoir un lait dans un chocolat au lait oh, dans un chocolat noir. Ah. C'est le pourcentage de cacao en fait, parce ah, que, euh, le vrai chocolat, c'est le chocolat noir. La, la composition c'est pâte de cacao, beurre de cacao et sucre. Après, on a le chocolat au lait qui est pâte de cacao, poudre de lait, beurre de cacao et sucre. Oui. Et après on a le chocolat blanc pour lequel on a l'appellation tolérée chocolat blanc, mais qui en fait des pas un de de chocolat, c'est une beurre de cacao, de la poudre de lait et du sucre. Voilà, donc quand on dit euh, un pourcentage de cacao de 53, 60, 62, 70 ou 38 pour un chocolat au lait, en fait c'est la réunion de la pâte de cacao et oui. du beurre de cacao. Et tout le reste, pour un chocolat noir par exemple, si vous dites 72% de cacao, donc c'est 72% de beurre et de pâte, tout le reste c'est du sucre. Du sucre. Chocolat lait, le reste c'est du sucre et de la poudre de lait. Entendu. Ouais, voilà ça, un peu plus clair comme ça. Donc la chantilly au chocolat, oui. Alors, ça je vais la couper, on met ça à chauffer. Donc ici, c'est une préparation en deux temps. Oui. On va faire bouillir de la crème, on va verser sur du chocolat. Et ça, on le fait la veille, D'accord. on mélange, donc ça va avoir une texture de chocolat chaud un peu. On le met au frigo toute la nuit et le lendemain matin quand c'est très froid on le monte en chantilly. Si on le fait le jour même ça ne marche pas. C'est ça que les molécules de n'ont ont assez de temps pour se reconsolider. En fait. Donc là on mélange, on va voir, ça fait une texture de chocolat chaud, c'est plus que des haches. On le met au froid. Donc moi j'en ai déjà de la froid et on va la monter en chantilly. D'accord. Okay. Vous Il faut le savoir. On prépare la veille et on laisse au froid. Donc Je la pâtisserie, pâtisserie à l'inverse de la cuisine où euh, la cuisine on peut commencer et finir un plat tout de suite, avec un petit peu de temps bien sûr. En pâtisserie, il y a souvent des étapes d'étendissement, de, des, des refroidissements, des maturations. Donc a, en général, c'est très rare qu'on commence un gâteau et qu'on finisse. On travaille plus par étapes. D'accord. Et ben, et... On y va. Pour bon, cette planche je laisse faire le chef, parce que Il y a tout ce qu'il faut, tous les ustensiles. On fait bouillir, chef Ouais, je reste devant là. Pour... Ouais, là <rire> pour éviter que ça ne se sauve. Et tout à l'heure, bien sûr, on va déguster. Hein. Est-ce est que vous diriez qu'il est-ce gourmande ou pas Ou est-ce que vous freinez un petit peu Est-ce que vous êtes gourmande ou pas Dites-moi, franchement. De nature Ouais, je suis très gourmande. Après, je viens du Nord, c'est dans la région, Nord, dans la région il y quelque à il chose tellement de choses pas... à manger. Et à boire C'est compliqué. Et à boire, et et à boire. Bon, ah, Oui. Et... Donc, c'est rassurant d'avoir une Miss France gourmande. Voilà, donc la crème bouillante sur le chocolat, on oh, mélange, le vrai. chocolat à la fond. Donc là, on mélange l'ensemble et c'est la crème qui va faire fondre les pistoles de chocolat. Et ensuite, le chef l'a dit, on met ça au frais, au froid pendant toute la nuit pour ensuite le matin retravailler. Mais évidemment, là, on a préparé tout ce qu'il fallait. Ça sent bon, hein Ça sent, ah, sent... Fait... C'est vrai, que ça fait un peu un chocolat chaud en fait. Oui, c'est ça. Non, non, on aurait presque envie de le boire ensemble, mais on tout de toute façon, pense. Donc chef, si je comprends bien, ça donne cet aspect là. Voilà. C'est euh, figé. Comme a... une crème. Euh... Tu peux le mélanger si tu veux. Avec ça ouais. D'accord. Ouais, c'est très épaissi quoi. Ah ça fait quand même ouais. les crèmes. Euh... On fait un peu une texture de danette ouais. Et donc là, on va le mettre dans la cuve du batteur et on va le ouais. fouetter comme une chantilly. Donc en fait, là, chef, c'est ça, refroidi. Ouais. Voilà. On est bien ça, dans 12 heures. Bon. Okay. Après la nuit au frigo, ça donne ça. D'accord celui-ci en retire, puisqu'on travaille sur celui-ci, maintenant. Mmh. Ma grand-mère, elle faisait des crèmes au chocolat et un peu comme ça, c'était vraiment ça dans les petits ouais, ouais, je me souviens, je me souviens, ouais. Y a... Tu viens On de ma grand-mère Non, la mère, oui. <rire> Pas ma mère, surtout. Ma mère faisait ça aussi. J'allais t'allais dire, un truc à moi quand -même. Je ne sais pas si vous avez tous déjà fait de la chantilly, la chantilly c'est de la crème. Ce qui est impératif pour avoir une belle chantilly, parce que parfois j'entends les gens dire que la chantilly ne monte pas, reste trop liquide, etc. Il faut le bon taux de matière grasse, il faut que la crème contienne au moins 35% de matière grasse, sinon il n'y a pas la matière grasse nécessaire à l'émulsion. Voilà, vous ne léchez pas le plat quand On vous a vu hein Camille m'a dit que je pouvais le faire, Adapteur je te laisse. Et donc, dans la chantilly, on rajoute du sucre traditionnellement et de la vanille. Là, on est sur une chantilly chocolat. Ouais. Donc on va avoir le, le tubule de la matière grasse de la crème et de la matière grasse du chocolat, donc le bar de cacao. Donc on va avoir une prise plus rapide. Okay. Donc on va vraiment faire attention en montant la crème parce qu'elle va, va se raffermir et durcir plus rapidement. Voilà, donc on va mettre le fouet, on va mettre le batteur. Oui. Alors, vitesse rapide, vitesse longue, chef. Euh, pas trop... Wow. Euh, vitesse moyenne. Vitesse moyenne, évidemment. Merci Donc là on est sur un chocolat en lait qui contient 50% de cacao, donc qui est assez typé quand même, c'est pas trop sucré donc le chocolat va, C'est tout doux. Voilà, donc là vous voyez, on monte la chantilly en faisant attention. Et à partir du moment où on va bien voir les traits du fouet, ça voudra dire qu'on a obtenu la texture en on va pouvoir euh, utiliser la championne. La mettre dans le c'est ça Ouais, on va les mettre dans les poches là. Hein. Quelques secondes, bon, quelques secondes, une minute, ouais, et deux, deux, deux minutes. Quoi. Ouais, on, va, on va faire voir la texture. Vous c'est souple. Ouais. Et ça tient quoi. Souple. Ouais. On a quand ouais, même tendu, mais c'est pas dur. Ouais, c'est lisse. On peut retravailler facilement. Bon. D'accord. Voilà. Donc on va la mettre dans la poche à douille. Laquelle euh, La lisse. Et donc vous allez voir le dressage qui va être réalisé devant vous. Regardez. Donc tout à l'heure on est bien d'accord, vous avez vu le bouton Partez. Donc vous voyez, Camille a fait un truc qui est important là. Quand on utilise une poche à douille, alors là ça va, on a une crème qui se tient, mais des fois quand on met sur des pâtes à choux ou des macarons, si la, la pâte ou la crème est souple, ferme la poche à douille en mettant une partie de la poche dans la douille pour éviter qu'elle se vide en même temps qu'on la remplit c'est des qu'on en partout et ensuite on va remplir la poche oui, c'est fait... la remplir pour que ça soit facile Merci pour le truc parce que j'ai l'hôtel avant Oui, moi je le fais en plus comme ça D'accord Voilà, le gâteau qui sort à l'instant vous avez vu du, euh, du refroidissement. Donc là, le gâteau n'est pas complètement figé, vous voyez, quand il sera figé, on passe un petit couteau à l'intérieur du cadre, on enlève le, on gagne gagne le, cadre. le cadre, et ensuite on coupe le gâteau à la taille désirée. Donc là, j'en ai un qui est déjà prêt. Oui Voilà. Et ensuite, on va dresser la crème. Donc là, on est sur le gâteau qui a été démoulé, qui a été fait juste avant, évidemment. On referme la poche. Il y a un petit truc partout sur mon échec. Je regarde des souvenirs, je Voilà, C'est votre écharpe voilà. Celle qui, euh, qui rappelle le sacrement. Alors regardez. Le sacre. Oh oui, oui le bah, sacre, c'est bon. Excusez-moi. <rire> ouais, on fait des petits de chantier, comme ceci. Allez, Camille. Ah. Ah, moi Ah oui Ok. Oh, bah si, allez-y. Alors attends, je m'entraîne. mets-toi sur, sur là-dessus. Si elle est un peu ferme, tu peux couper la poche en bleue comme ça. Okay. Ouais, parce que là, ça... c'est un peu plus dur. dur. Oh, c'est énorme, ça ne l'est pas plus Ah, c'est vraiment su, Tu ne peux pas, c'est plus haut. Ah, là, c'est... pas très très bon, moi, d'ailleurs. Hein, on va dire que je vais y arriver, c'est qu'il y Je te laisse faire, hein. C'est pas mal, hein Chef Impeccable Bah, j'aimerais bien vous y voir, vous En fait, moi, ça me fait un petit bourrelet. Oui, c'est peut-être le dernier geste. Eh, ça s'applaudit, ça, ça mesdames et messieurs. On peut applaudir quand même. Regardez, plus fort, plus fort, plus fort. Regardez, Camille De... Oh, bah, c'est pas, pas, pas, de... de... de... de... de... ouais. pas mal, c'est pas mal. Le chef dit rien, on sait que ça va. Ouais, ça. Il regarde quand même, quoi hein. les yeux regardent. Mais c'est pas mal quand même. Hein. Il se dit qu'est-ce qu'elle fait, mon qu gars. Mais... <rire> <rire> je, je... je pense tellement fort que ça sent le temps. Ok, on va l'enlever. Allez Allez. Ouais, ouais, mais là, forcément, il fait ça tous les jours le chef, ouais. hein, ouais, depuis 30 ans. <rire> Je la commence. Aussi beau que bon. ça vous précise, on hein. verra tout à l'heure, puisque vous aurez certainement la chance de pouvoir déguster ce plateau. Aussi beau que bon. On a eu la chance de... de goûter dans les plats tout à l'heure, déjà rien que ça. On était totalement satisfaits. Je sais qu'est ce que vous faites là-bas Alors là, je prépare les petits décors chocolat qui vont servir de finition. D'accord. Oh bah, là là... Ça va. bah, je vais pas faire de mon travail, C'est dur à faire ce genre ouais, de. C'est bah, ouais. ouais. bah, le, le coup de main à Arrête. Hop. Le coup de main. En fait, le défaut qu'on a au début quand on travaille à la poche, c'est qu'on appuie toujours. En fait, il faut appuyer, arrêter d'appuyer. Et torsionner. Ouais d'accord D'accord, laissez le temps de... de hein. C'est ouais, pas bien. mal. Ouais, Et le chef, il va terminer ça en deux temps, trois mouvements. Et... Il hein, ben, est chef C'est ça. Oui. Ensuite, on a des petites plaquettes de chocolat au lait. Ça, c'est pour le petit clavier en plus. Hein. Alors, en fait, c'est la finition du gâteau. On essaie de corriger le voilà, donc vous voyez ça c'est un gâteau pour 6 personnes, donc il y aura six plaquettes de chocolat. Et à la coupe, ce qu'aiment bien les clients c'est que le bruit de gâteau est déjà démarqué pour la découpe. Parce que nous pâtissiers on s'en rend pas compte, mais souvent le, euh, la, hantise, la hantise du client c'est de couper le gâteau, comme ça soit propre, départ équitable. Alors que là le gâteau est presque déjà très découpé. Tu peux en mettre trois ici. Okay. Et regardez juste devant vos yeux le travail final qui est réalisé. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'il manque encore quelque chose On réajuste un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on change de poche. Oui. Ah. On va faire. On appelle des rosaces. donc là on est vraiment dans le décor du gâteau, dans la décoration. On gâche pas. Vous voulez essayer Non, vous va aller. <rire> là c'est la partie histoire. moi j'ai fait des trucs en dessous. Oui, dessus, on est, ouais. Voilà, ensuite. Je crois vous montrer en fait une rosaces quand même. Hein. Allez-y. Allez ça, c'est des petits fils de chocolat noir. Tu peux le faire sur la table, c'est ça En fait, on fait un point et on ouais. tourne sur le point. Alors tu tournes avant, regarde. Ah bon Alors, toi, tu fais ça. Ouais. Alors moi, je fais un point et je tourne sur le point. Ouais. Il faut que ça s'élève un tout petit peu, c'est ça Voilà. Et regardez devant vous la décoration finale, Camille Fénére. Oh c'est pas mal Mieux, beaucoup mieux. Je pense que ça c'est les autres. Voilà. Et en général, donc, quand on a une entreprise, un restaurant où euh, on signe les produits, donc nous on a toujours pour habitude de mettre le nom de la maison, de, le nom du chef sur le gâteau. Et le gâteau est terminé. Regardez, ça peut s'applaudir. Camille certes, et Stéphane Mercier. vous ça, parce que... Gracias.